Donc, il est 9 h donc bonjour à tous, très heureux de vous voir en grand nombre à cette présentation sur le cours d'histoire en ligne du Québec et du Canada. Pour la présentation, je suis avec Pascal Di Francesco, qui est mon collègue, et donc aujourd'hui, notre intention, c'est de vous faire un aperçu du cours, montrer un peu ce qui s'en vient, ben, ce qui est là, ce qui est maintenant. Qui est disponible maintenant euh, pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Pour le plan de la présentation, dans un premier temps, il faut vous dire que on va vous présenter euh, rapidement, là, dans le fond, pas, pas rapidement, on va prendre le temps, là, donc euh, du projet, le projet pilote, qu'est-ce que c'est le cours en ligne, puis bon, euh, l'équipe comme telle. Euh, donc, mettre Préciser quelques éléments parce qu'on a eu quelques questions et euh, ce qu'on voulait juste s'assurer, c'est de répondre rapidement à plusieurs interrogations ou, on va dire, préoccupations en ce qui concerne le cours. Comme ça, vous allez pouvoir avoir euh, euh, des, des, des, des réponses précises quant à, à des questions là, qui, qui, qui, qui sont fréquentes. Euh, ensuite de ça, bon, on va vous faire une présentation avec euh, Pascal du cours, donc euh, du design pédagogique du cours en ligne qui est euh, dans un premier temps, on va faire une présentation plus euh, traditionnelle avec, euh, avec un diaporama. Et ensuite, on va y aller en capture d'écran, pas en capture d'écran, mais en partage d'écran pour que vous puissiez voir comment on navigue dans le cours et tout ça, euh, voir un peu euh, le feeling du cours. Sachez que le cours est. Euh, vous pouvez y accéder, la première période, dans, de façon libre. Donc, on va vous donner aussi des indications parce qu'elle avait aussi indiqué ces, ces choses-là dans le courriel mais vous pouvez y accéder de façon libre. Et euh, les présentations, en fait, les choses, les contenus qui vont être abordés aujourd'hui vont être surtout de la deuxième période qui n'était pas dans le démo. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu, euh, avoir un aperçu de la deuxième période. Ensuite de ça, on va vous parler de l'expérimentation. Euh, donc, les modalités, vous allez voir, euh, c'est écrit pour projet pilote, mais c'est euh, assez souple comme euh, participation. Puis bon, on va passer aux questions commentaires. Il peut y en avoir plusieurs, entre autres, euh, sur les, les, les questions techniques euh, d'installation et tout ça. C'est pour ça qu'Étienne Roy, donc, le service du service de récit, formation à distance, est avec nous. Et aussi, on a demandé à Steve Chenel, qui est de la commission scolaire kamouraska rivière du loup euh, d'être avec nous sur un récit local. Ils ont récemment, la semaine passée, là, procédé à l'installation du cours. Puis bon, euh, l'idée, c'est... Euh, de commencer à avoir un peu de, de, euh, un, un réseau là, de personnes qui euh, installent ce cours-là dans vos serveurs de commission scolaire et voir comment, dans le fond, on, on trouve les solutions ensemble. Euh, avant de commencer, c'est ça, on voulait juste préciser quelques éléments. Il faut... Puis ça, c'est important, j'ai des questions là-dessus, puis je comprends que ce n'est pas clair tout le temps, mais il faut nécessairement que votre commission scolaire ou votre école a installé Moodle. Qu'est-ce que c'est Moodle? Moodle, c'est un, un, une plateforme de formation à distance. Et ça, et ça, ça s'installe sur un serveur de commission scolaire. Donc, il n'y a pas de site central où le cours est accessible euh, pour différentes raisons, notamment pour des raisons légales, parce que, dans le fond, la personne légale euh, qui est responsable des données, dans le fond, de vos élèves, ben c'est les commissions, les, les centres de services scolaires. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut que chaque commission scolaire, chaque centre de services scolaires, excusez, je la misère, euh, installe un Moodle. Et un Moodle, c'est un logiciel libre. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui est payant. Et c'est l'outil de formation à distance le plus répandu sur la planète. Donc, c'est un choix technologique qui a été fait pour le projet, un choix technologique qui a été fait par plusieurs, dont le ministère de l'Éducation. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que cet outil a été choisi. Donc, ça, c'est vraiment un élément important, parce que si dans votre centre de service scolaire, bien, vous n'avez pas Moodle, c'est dommage pour le cours, vous ne pourrez pas euh, l'utiliser. Donc, ça, c'est un, un élément important. Et il y a quand même, je pense que Étienne avait recensé, qu'il y a au moins une quarantaine de centres de services qui ont installé déjà Moodle. Des fois, c'est la formation des adultes qui l'a. Donc, la technologie existe déjà peut-être chez vous. Ensuite de ça, bien, il y a un thème, le thème Moodle Récit et le cours lui-même qu'il faut installer. Et tout ça, dans le fond, pour l'installation, c'est votre service technique qui doit s'en occuper parce que c'est vraiment une installation serveur. Euh, notre intention aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas de parler de technique comme telle, l'aborder un peu parce que ça en fait partie, mais c'est vraiment de vous présenter le cours et voir, dans le fond, euh, est-ce que, euh, est que vous, comme enseignant, ou vous, comme conseiller pédagogique, bien, vous pouvez vous dire, bien, oui, ce cours-là est important, puis ça vaut le coup, d'un le fond, de faire ce, ce, ce, ce, ce, ce move-là technologique pour pouvoir avoir accès au cours, considérant justement, les, les circonstances. Peut-être vous dire aussi que euh, c'est un cours en développement, donc euh, accessible maintenant à la première période, et ce qui est en histoire, c'est que, bon, c'est chronologique. Euh, le, la deuxième période est pratiquement intégrée, donc euh, va être euh, disponible, et euh, on travaille, la, la rédaction de la, de la troisième période est terminée, il faut faire une révision et créer les, les, les contenus comme tel. Euh, les, les contenus plus vidéo, euh, images, graphiques et tout ça, mais sinon, euh, tout, tout rédigé et la quatrième période, le contenu historique est fait. Donc, si vos services technologiques ont des questions, euh, c'est vraiment euh, le récit, la formation à distance, l'adresse qui est là, narecifab.com, qui euh, certainement va répondre à vos questions en ce qui concerne les détails techniques. Donc, j'espère que c'était euh, clair par rapport à ça. Euh, C'est quand même un, un élément important. Bon, projet pilote, autre question qui a été posée. Euh, bon, vous avez l'habitude de trouver des projets pilotes du ministère, ou est-ce qu'il bon, faut euh, la rédition de compte, sur. ça. Euh, C'est un projet pilote, au départ, qui, était, qui euh, dans le fond, servait, était euh, euh, plus fermé. Euh, mais là, il est devenu ouvert à cause de la COVID-19. Euh, puis, bon, ce qu'on veut, c'est euh, permettre aux gens qui ont un moodle, qui sont intéressés par le cours à l'installer, nous faire une rétroaction s'ils le désirent. Euh, donc, ça, c'est un des éléments qu'il faut préciser. Donc, c'est un projet pilote très ouvert. Il, il y a un projet de recherche, Alexandre Laloy est avec nous, je crois, un Projet de recherche dont vous parlez universitaire, où est-ce qu'il va y avoir un suivi plus particulier euh, de profs, mais ces profs-là et ces commissions, ces centres de services-là sont euh, déjà identifiés. Pour les autres, ben, vous allez pouvoir justement euh, euh, faire en sorte de, de, de, de, de, de, de, de pouvoir nous donner une rétroaction, mais encore là, ce n'est pas. C'est très souple finalement ce que, que j'essaie de vous dire. Puis bon, euh, peut-être juste terminer par rapport au contexte, pourquoi il y a un cours d'histoire du Québec et du Canada qui euh, a été créé. Dans un premier temps, ce projet pilote-là servait pour les élèves qui avaient des horaires atypiques, c'est-à-dire sport, études, des élèves malades et tout ça. Et puis dans le contexte, ben, le, le nombre d'élèves peut-être avec des horaires atypiques peut peut-être augmenter. Donc euh, voilà, c'est pour ça que euh, ce cours-là euh, peut être téléchargé et installé par vos commissions scolaires. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a un travail qui a été fait pour faire un, une espèce de rétroaction. Vous euh, allez voir, c'est un cours qui euh, tente de travailler sur un, un peu l'autonomie de l'élève, mais évidemment, parce qu'elle va vous le présenter, le prof est essentiel dans tout ça. Donc, il y a une rétroaction possible. Donc, on essaie d'optimiser, si vous voulez, le temps que le prof avait à faire une rétroaction individuelle aux élèves euh, à l'aide de ce cours-là pour que vraiment vous puissiez euh, encadrer vos élèves de façon le plus efficacement possible. Je terminerai après en vous disant que c'est un cours collectif, un travail collectif. Euh, et euh, je Peut-être les gens qui sont avec nous, si vous voulez ouvrir votre caméra, ce serait le fun, là, juste euh, dire bonjour. Donc, euh, sans dire bonjour, mais ouvrez votre caméra. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont collaboré, collaborent toujours en fait à, à ce cours-là. Je précisais qu'au départ, il y avait Alexandre et euh, Claudie euh, Vanas qui, euh, qui étaient euh, à, à l'idéation, si vous voulez, du cours. Euh, puis bon, il y a plusieurs personnes qui se sont euh, ajoutées, donc... Pascal, Julie, Maude, Mathieu et euh, d'autres personnes qui sont euh, justement avec nous aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment un projet collectif. Oui, bonjour à, tout, à tous et à toutes. Euh, c'est Vraiment, je suis ravi de voir que vous venez en aussi grand nombre, puis euh, surtout de, à travers le Québec. Euh, ça fait plaisir de vous voir en ce mardi matin de fin d'année scolaire assez euh, mouvementée. Euh, donc, euh, sans plus tarder, je vais présenter euh, euh, la, donc, pour le design pédagogique Donc euh, auquel je participe. Euh, je participe à la conception du cours en ligne depuis déjà un an et demi. Donc, euh, ça a commencé vers janvier 2019. Euh, comme mon collègue Steve l'a dit plus tôt, euh, l'idéation avait été faite par euh, Claude Fanas et euh, Alexandre Lanois. Euh, évidemment, euh, c est, c est, les grands objectifs et les intentions qu'on s'est donné dans la conception du cours en ligne, c'est euh, d'abord de respecter euh, l'esprit du programme de formation. Euh, Qu'est-ce qu'on entend là, par respecter l'esprit du, du programme de, de formation? C'est évidemment de euh, reprendre l'approche par question-problème, euh, puis de la mettre au cœur de la démarche de l'élève. Donc, pour qu'ils puissent se familiariser avec la formulation d'une hypothèse, euh, l'analyse des documents, euh, l'interprétation, la déduction, puis ensuite euh, la réponse synthèse là, qui permet de ré répondre à cette, que cette question-problème-là. Euh, par contre, euh, c'est sûr que de formuler euh, une grande question-problème par période historique, ça peut parfois être euh, complexe. C'est ce qui nous a amené à diviser les quatre périodes historiques du cours de quatrième secondaire en chapitres. Donc, euh, environ quatre à six chapitres par euh, période historique, ce qui nous permet d'aborder des thèmes spécifiques, des aspects de société parfois. D'autres fois, c'est plus sur des phénomènes. Donc, par exemple, il peut avoir des chapitres qui portent plus sur l'économie. Euh, d'autres qui pourraient mettre en lien euh, les phénomènes d'urbanisation et euh, d'immigration au début du 20e siècle. Euh, ça, ça nous a permis de vraiment segmenter la problématisation, mais aussi de bien répartir les connaissances prescrites, prescrites au sein des chapitres. Parce que, euh, évidemment, la question de problème, ça permet de hiérarchiser dans le fond, euh, ces connaissances puis les apprentissages, mais euh, il y a aussi un souci d'exhaustivité euh, qui fait partie de la conception du cours, c'est-à-dire qu'il faut aborder l'ensemble des connaissances, des concepts, euh, mais aussi les événements, la, la ligne du temps et les personnages qui sont mentionnés dans le programme de formation. Euh, évidemment, ensuite, euh, l'idée ben, c'est euh, dans chacun de ces chapitres de développer les compétences du programme tout en gardant l'élève actif dans un contexte où ben, il va potentiellement être seul derrière son écran. Donc, euh, au départ, si la question problème euh, prenait dans le fond euh, la majorité euh, de la place dans la conception du cours, on est arrivé rapidement à la réflexion où il fallait diversifier les types de chapitres. Donc, pour dynamiser l'apprentissage, mais aussi pour euh, susciter par souci pour la motivation des élèves et euh, des apprenants, on a envisagé plusieurs types de, de, de chapitres, donc trois chapitres étant la question d'enquête, celle qui a été évoquée plus, euh, plus près, dans le fond de l'esprit du programme, de démarche hypothéco déductive, Ensuite de ça, ben, on a conçu des chapitres de type projet technologique qui vont euh, nécessiter la réalisation d'un projet avec euh, diverses applications. Et ensuite de ça, dans une idée de, de motivation, mais aussi d'une optique de ludification du cours, de présenter des, euh, des jeux historiques qui incluent euh, tout de même des tâches inspirées des opérations intellectuelles. Donc, il faut préciser qu'au sein de chacun de ces chapitres-là, ben, comme Steve disait, l'élève n'est pas laissé à lui-même. Donc, on prévoit beaucoup de modelage, de guidage dans les premières séquences. Euh, puis ensuite de ça, évidemment, on va viser une autonomisation de plus en plus grande du côté de l'élève. Donc, toutes les premières fois, il va falloir qu'il réalise euh, les différentes opérations intellectuelles. Euh, qui va faire la première analyse critique de source d'un type de document, que ce soit un texte, une affiche de guerre, etc., ou la première manipulation technologique pour un projet, ben souvent ça va être accompagné de modelage. Puis plus on va avancer, euh, plus on va vouloir dans le fond, que l'élève soit autonome. Toutefois, ben pour soutenir cette autonomie-là, il faut quand même conserver un encadrement parce qu'on sait que ce n'est pas tous les élèves qui ont les mêmes besoins par rapport donc, à l'encadrement puis euh, l'autonomisation. Donc, on a vraiment conçu des outils d'accompagnement qui vont permettre des rétroactions fréquentes, qui tournent autour de ce besoin-là de trouver un équilibre, un juste équilibre entre l'encadrement continu des élèves et leur autonomie. Donc, tous les outils d'accompagnement qu'on a conçus euh, partent de cette réflexion réflexion-là du côté élève, mais euh, part aussi d'une réflexion euh, d'avoir un volet ense enseignant pour l'ensemble des outils d'accompagnement qui euh, donne le choix euh, à l'enseignant de déterminer le type de rétroaction et de suivi qui convient le plus à ses élèves. Donc, évidemment que les outils dont je parle, puis on va voir des exemples plus tard, euh, sont conçus pour euh, être autoportants. Donc, euh, par exemple, de fournir des rétroactions automatiques, euh, suggérer des pistes à l'élève, mais il y a toujours le volet, évidemment, de l'enseignant qui peut intervenir par la suite puis choisir à quel degré euh, il juge que son intervention est nécessitée. Puis ça, c'est évidemment un des aspects sur lequel on va espérer recevoir beaucoup de commentaires euh, à partir de septembre, puis je pense que ça va venir euh, enrichir l'expérimentation. Autant euh, recevoir les commentaires des élèves, évidemment, sur le cours, mais euh, aussi euh, les commentaires des enseignants, des conseillers pédagogiques sur les outils d'accompagnement. Je passe, euh, dans le fond, je reviens un peu, je vais faire un survol des types de chapitres. Ça, c'est euh, tous des éléments qui ont été présentés euh, dans, la, dans la publicité. Donc, je vais passer rapidement pour éviter les redites. Donc, question d'enquête, on est vraiment sur la démarche de l'historien. Euh, Question-problème, formulation d'une hypothèse, analyse de documents et ensuite, au fil du chapitre, euh, ramasser des éléments de, pour appuyer euh, la réponse à la question d'enquête qui va être formulée à la fin du chapitre. Il y a les chapitres projets techno, donc là, l'apprentissage, est vraiment orienté euh, par la création d'un projet technologique. Parfois, il y a une question euh, plus générale qui va accompagner euh, la, les projets technologiques. Et finalement, bon, les jeux historiques, tels que mentionnés un peu plus tôt dans, dans une perspective de ludification. Le premier morceau, euh, la première étape d'un chapitre question d'enquête, ben, c'est vraiment de présenter euh, la question d'enquête, donc textuellement, mais euh, d'accompagner l'élève dans un modelage, un module interactif là, qui permet vraiment euh, de faire l'ensemble des étapes qui vont permettre la formulation d'une hypothèse. Donc, on va d'abord présenter la question d'enquête, donc identifier ce qui est demandé. il s'agit d'une question d'enquête pour un chapitre de la première réalité sociale du cours de quatrième secondaire. Donc, ça porte sur la première phase d'industrialisation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'élève repère les changements euh, économiques et territoriaux. Euh, donc, on va pouvoir utiliser le, le modèle interactif pour identifier ces éléments-là et ensuite lui présenter une série de documents, donc quatre documents qui vont lui permettre de se familiariser avec euh, cette première phase d'industrialisation-là, qu'est-ce que ça implique pour l'économie et le territoire, d'analyser les quatre documents et ensuite de recevoir une rétroaction, donc pour l'accompagner dans l'analyse de ces documents-là. Une fois l'analyse des documents terminée, l'élève va obtenir un résumé de son anal analyse pardon, à, à partir euh, duquel il va pouvoir formuler sa, son hypothèse pour cette question d'enquête. Donc, le modelage permet vraiment d'aller dans le détail, puis accompagner l'élève tout au long de la, du processus de formulation l'hypothèse. puis là, on est encore euh, au début du chapitre. Pour formuler son hypothèse, il va utiliser un des outils d'accompagnement euh, qu'on va observer euh, plus tard dans la démonstration, plus en profondeur. Euh, C'est ce qu'on a nommé le cahier de traces. Donc, le cahier de traces, euh, son objectif premier, évidemment, la prise de notes. Donc, ici, on peut écrire euh, deux courtes phrases là, pour formuler l'hypothèse, enregistrer, puis euh, ce qui va permettre le cahier de traces, c'est de fournir, fournir une rétroaction immédiate à l'élève. Donc, pour, euh, lui, pour, pour lui demander s'il n'a pas oublié certains éléments, par exemple. Euh, on, va, on va pouvoir regarder le cahier de traces un peu plus tard, plus en profondeur, dans le contexte du module. Finalement, ben, je passe rapidement les types de projets techno, c'est les réseaux conceptuels, des affiches, des unes de journaux, des productions multimédia comme des podcasts, de la cartographie avec Google Maps. Ici, ben, c'est un exemple d'un réseau conceptuel sur l'immigration et l'immigration. Un autre exemple de projet techno, où on lui donne en un, un exemple une une de journal au début de la Première Guerre mondiale, puis ça, bien, il va devoir s'en inspirer pour créer sa première, première page de journal portant, je pense, sur le statut de Westminster et l'acquisition de l'autonomie politique par le Canada. Des jeux historiques, vous avez peut-être vu certains extraits dans la vidéo, donc et dans la vidéo de publicité, pardon, donc des jeux de style échappe-toi, donc beaucoup d'énigmes interactives des énigmes visuelles aussi, des petits puzzles, mais toujours entrecoupés de, de tâches inspirées des opérations intellectuelles. Puis, je pense que le jeu euh, pour la période, la première réalité sociale, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, on utilise l'incendie du Parlement de 1849 pour faire entrer un archiviste dans les décombres, puis récupérer, donc lui donner un prétexte pour récupérer des documents sur l'acte d'union, la mise en application du gouvernement responsable. Ça, c'est un autre exemple de jeu qui est à venir. On accompagne une sœur dans la mise sur pied d'un collège classique féminin dans les années 20. Donc, maintenant qu'on a fait le tour euh, des, des types de chapitres là, qui sont un peu, dans le fond, l'échafaudage du cours, bien, on va regarder plus quels sont les, les matériaux de ce cours-là euh, au niveau des contenus. Donc, euh, je, vais, je vais prendre l'exemple euh, la période 1896-1945 pour euh, d'abord faire un survol des types de contenus qui se retrouvent dans le cours euh, mais euh, assez rapidement, passer en partage d'écran pour vous montrer quelle forme ça prend dans mon board. Puis, euh, pendant qu'on y est, peut-être euh, les utilisateurs, là, si vous souhaitez utiliser euh, les petits boutons dans, dans le coin en haut à gauche, partager mon état pour nous montrer euh, du pouce euh, si vous avez oui ou non consulté le module euh, qui était disponible sur la plateforme de Récifade. Ce serait euh, intéressant de le savoir. j'ai quelques pouces en l'air. Donc, les gens qui l'ont euh, consulté dans la plateforme, vous avez vu la première période historique, donc 1840-1896. Aujourd'hui, quand je vais être en partage d'écran pour éviter euh, les, les redites, au moins je vais vous montrer du contenu euh, qui va être disponible à la fin juin, donc la deuxième période. Euh, Peut-être que vous avez déjà navigué, mais vous allez quand même pouvoir voir des choses qui s'en viennent très bientôt. Donc, quand je parle de contenu, ce que je veux dire, c'est d'une part les contenus liés à la discipline au programme. Donc, on a une forme plus euh, traditionnelle, plus scolaire, donc des textes de synthèse qui ont été euh, en partie rédigés par des euh, historiens, mais aussi révisés par euh, de nombreux conseillers pédagogiques et enseignants, dans le fond, euh, en gardant en tête le public cible à chaque étape de la démarche, là, dans la rédaction que dans l'édition, euh, des vidéos. Qui, ont, qui prennent plusieurs formes, des vidéos qui portent euh, sur du contenu historique, qu'on a nommé « Explorer le temps ». Là, on est plus dans un style documentaire avec des images d'archives, euh, des extraits vidéo aussi pour les périodes plus récentes. Il y a un autre type de vidéo où l'idée, c'était d'illustrer des concepts, euh, les concepts centraux du cours, donc les idéologies plus abstraites, idéologies politiques, concepts économiques, euh, et euh, type de nationaliste. Parfois, ben, ça ne dit pas grand-chose de mettre euh, le portrait d'un acteur qui euh, portait telle ou telle revendication. Là, on a demandé à un enseignant vraiment d'illustrer ces concepts-là pour faciliter la compréhension. Finalement, le dernier type de vidéo, ben, ce sont les vidéos en classe euh, qui portent, euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, sur euh, la modélisation d'opérations intellectuelles, mais aussi certaines de méthodes de travail euh, sur l'analyse des documents. Puis, euh, finalement, des révisions de fin de chapitre. Chaque chapitre a sa propre vidéo de révision, euh, des, des, des vidéos tournées avec des enseignants et, dans, et enseignantes à travers l'ensemble le, du Québec. Finalement, on a aussi beaucoup d'iconographies, autant des cartes, des graphiques euh, et des infographies réalisées par des, en collaboration avec des graphistes et euh, des modules euh, qui font partie de la discipline, peut-être, euh, de depuis la nuit des temps, donc vraiment la ligne du temps, les lignes du temps pour les périodes, qui nous permettent de, de cibler certains événements, euh, peut-être prédominants. Euh. Le lexique interactif, donc au sein d'une page Moodle, l'élève peut accéder à des définitions. Je ne parle pas de définitions qui se trouvent nécessairement dans le dictionnaire, mais des expressions historiques qui demandent un peu plus d'approfondissement et finalement un index des personnages. Le deuxième aspect euh, au niveau des contenus, évidemment, ben, c'est le document historique. Les documents historiques, là, il y a un travail colossal qui a été fait pour cibler des euh, documents qui se rapportent vraiment aux questions, à l'ensemble des questions euh, auxquelles euh, l'élève est... Euh, auxquels l'élève doit répondre, donc euh, autant des documents textuels, euh, iconographiques, euh, je pense à des photos, des illustrations, puis ça, ça implique aussi des, des affiches de propagande, comme des affiches de guerre, donc toutes sortes de documents de ce côté-là qui ont été euh, dénichés. Et euh, finalement, dans les périodes plus récentes, bien, on, on, va aussi, euh, on prévoit aussi donner accès dans, dans les documents historiques à des reportages, des extraits d'entrevues de, ou de téléjournaux. Euh, et finalement, je reviens à mon point euh, de dire que les documents historiques, puisqu'ils sont au cœur de la démarche de l'élève, ben, on a vraiment conçu les euh, outils d'accompagnement pour, euh, pour qu'ils soient adaptés à, à la démarche de l'élève. Autant où on avait besoin d'un équilibre entre euh, l'encadrement et l'autonomie de l'élève, on avait aussi un besoin de, de faciliter ou du moins de... De, de, de permettre l'analyse de documents dans un contexte, là, dans une page web. Donc, tout le, depuis le départ, tout le travail au, autour des outils d'accompagnement a, a été fait en gardant ça en tête, qu'est-ce qui va permettre d'analyser les documents, de soutirer les informations et surtout d'enregistrer les, les réponses aux questions et que ça soit indexé dans un endroit précis. qui m'amène à discuter, dans le fond, des outils d'accompagnement, euh, d'abord portant sur la, la rétroaction. Donc, euh, deux gros morceaux de cette, euh, ces outils d'accompagnement-là pour la rétroaction. D'abord, le cahier de traces. Je l'ai évoqué brièvement plutôt pour la prise de notes. Donc, quand l'élève euh, a son hypothèse, il l'entrait dans son cahier de traces pour la sauvegarder. Mais euh, ce cahier de traces-là est souvent utilisé donc on, euh, pour des questions avec documents. Donc, on va présenter la question, euh, on va mentionner l'opération intellectuelle qui est ciblée. Euh, puis ensuite de ça, l'élève va consulter des documents historiques euh, et va formuler sa réponse dans le cahier de traces. Le cahier de traces, qu'est-ce qui va permettre de faire? C'est de fournir une rétroaction automatique simplement pour guider l'élève. Puis ensuite de ça, ben, l'enseignant... Euh, selon son, son, l'intervention qu'il juge pertinente, va pouvoir euh, rétroagir lui aussi de son côté, fournir une correction euh, à l'élève. Puis euh, c'est important de rappeler aussi que dans ce contexte-là, l'élève, l'enseignant, pardon, aura toujours accès au corrigé, un corrigé maison là, qui est fourni, dans le fond, qui est en fait intégré dans le cours, euh, dans le Moodle. Un autre euh, élément important de la rétroaction, ben, ce sont les euh, modules interactifs euh, qui permettent euh, de vraiment cibler euh, des questions de connaissances. Donc, des fois, l'élève vient de lire un texte, vient d'écouter une, une vidéo. Puis là, c'est important là, pour le garder un peu dans le rythme. Évidemment, on veut favoriser la lecture, mais on veut aussi que ce soit dynamique. Donc, un bref retour, question à choix de réponse avec rétroaction automatique, correction automatique. Maintenant que je vous ai fait un portrait bon, de l'ensemble des types de chapitres, les contenus, puis un des outils d'accompagnement que je juge qui est vraiment au cœur, euh, au cœur du cours, là, le, le cahier de traces, Bien, on, va, on va basculer en partage d'écran. Ça va me permettre de vous montrer dans quel contexte s'inscrivent les types de chapitres, les documents et la rétroaction. Donc, euh, ça, c'est l'interface du cours pour ceux qui n'auraient pas eu accès encore, qui ne l'auraient pas consulté. Donc, euh, présentation générale du cours, euh, table des matières, pour vous montrer du, du matériel là, qui va être euh, disponible à la fin juin. Comme je l'ai promis plus tôt, euh, je vais cibler un chapitre de la deuxième période pour vous montrer du, du matériel là, qui va être euh, disponible à la fin juin. Donc, euh, en grande primeur. On va s'intéresser à un chapitre qui porte sur la vie économique au début du 20e siècle. Donc, plus tôt, je vous ai parlé de la question d'enquête. On a vu des captures d'écran, bien là, on voit un peu comment ça s'insère dans le mot d'ordre. Donc, la présentation de la question d'enquête. Ce qui est attendu de l'élève dans ce cas-ci, c'est d'expliquer les changements économiques qu'entraîne la deuxième phase d'industrialisation. Donc, euh, tout au long du chapitre, euh, les, les questions vont être orientées vers euh, la caractérisation d'abord de la deuxième phase euh, d'industrialisation, ses conséquences et la prise de notes sur euh, les changements que cette euh, phase d'industrialisation-là amène dans le contexte du Québec. Ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce chapitre-là, c'est qu'on dit à l'élève aussi que euh, les, les documents vont surtout porter sur l'opération int intellectuelle, établir des liens de causalité. Euh, c'est sûr qu'on vise un équilibre dans, au sein des chapitres euh, entre les différentes opérations intellectuelles, mais il y a des chapitres qui vont vraiment en cibler une en particulier pour euh, proposer une gradation dans la difficulté. On va voir quelle forme ça prend un peu plus tard dans la navigation. Bon, là, ici, j'ai le module interactif que je vous ai montré plus tôt et le cahier de traces où l'élève va formuler sa réponse. Dans ce chapitre, ben, la première étape, c'est de présenter un peu, en général, les grandes lignes de des changements qui surviennent euh, entre la première et la deuxième phase d'industrialisation. Donc ici, on a un petit texte de synthèse, une iconographie pour accompagner, illustrer ces changements-là. Et euh, un premier exemple d'une utilisation d'une question euh, avec euh, rétroaction automatique, euh, cette fois-ci, ça porte pas nécessairement sur euh, des nouvelles connaissances, mais plutôt des connaissances antérieures. Donc, un petit retour sur la première phase d'industrialisation. Donc, on lui demande, bon, est-ce qu'il se rappelle euh, les sources d'énergie, les investissements, la provenance des investissements et les secteurs de production? Donc, euh, voilà, ça a été gênant que je me trompe, mais euh, c'est le type de question qui va revenir là, autant pour après les, les textes que les vidéos parfois pour des nouvelles connaissances ou pour des connaissances antérieures. Euh, finalement, ben, on a un premier exemple de question d'opération intellectuelle avec modelage. Euh, cette fois-ci, l'objectif, c'est de travailler l'OI, mettre en relation des faits. Euh, l'objectif ici de modelage, c'est de discriminer des documents. Donc, on va lui présenter une série de documents sur la première et la deuxième phase d'industrialisation. Par exemple, ici, j'ai un témoignage bon, d'un machiniste au 19e siècle qui parle du travail des enfants. Bon. La lecture permet de constater qu'il s'agit de la période précédente. Ça, c'est le document 7. On va essayer de s'en rappeler. Il y a d'autres documents. Donc, le document 12, lui, ah, on a une carte sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, au début du 20e siècle, pas des papiers, l'exploitation minière, qui est mise en relief, euh, qui est mise en comparaison, en fait, avec l'exploitation de l'hydroélectricité. Donc, ces documents-là, une fois que l'élève les a consultés, ben il faut qu'il identifie ceux qui euh, traitent de la deuxième phase d'industrialisation. Donc, encore une fois, le module de rétroaction automatique permet de, de vérifier, l'on on avait dit, bon, j'en choisir un mauvais et un bon, avec le document 7, et 12 lui permet de se corriger automatiquement, donc s'il avait bien compris euh, comment discriminer euh, les documents ou euh, du moins s'il s'était trompé dans son analyse euh, des documents. Ici, on a un cahier de traces un peu plus élaboré où on va lui demander d'établir de, des faits sur euh, ces, ces documents-là puis d'expliquer un peu euh, en quoi chaque document traite, soit de la première phase d'industrialisation ou de la deuxième phase d'industrialisation. On a un exemple d'une vidéo « tracée le passé », donc les concepts centraux du cours illustrés par euh, Marc-André mainville Larocque. ici il est question de libéralisme, une autre question de rétroaction automatique. Là, je vais passer cette page-là un peu plus vite, c'est juste pour vous montrer, je pense, là, un portrait visuel, une section avec un peu plus de texte qui porte sur les nouveaux secteurs de production. Encore euh, l'iconographie qui accompagne, qui complémente le, le texte, qui permet d'illustrer le propos, les graphiques aussi qui font partie de cette page-là. Le lexique le accessible pour des concepts qui demandent des explications. Et là, il y a un cahier de prise de notes, donc si notre question initiale, c'était de demander à l'élève d'identifier les changements, ben, tout au long du chapitre, on va, on va structurer la prise de notes autour de ces changements-là. Comme ça, à la fin, ben, il va avoir assez de matériel pour formuler sa, sa, revoir son hypothèse à la question d'enquête, puis mais raffiner sa réponse finale. Donc, il y a la question d'enquête, mais je vous, ai aussi, je vous avais aussi mentionné qu'on voulait euh, cibler l'opération intellectuelle, établir des liens de causalité dans ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? c'est qu'on a vraiment euh, fourni d'abord un modelage, donc avec euh, une situation un peu comique euh, qui nous permet bon, d'identifier quels sont les éléments de réponse et les marqueurs de relation qui permettent de les mettre ensemble pour fournir pour, une réponse, euh, réponse claire. Euh, cette vidéo-là de, de modelage-là, euh, elle porte sur les trois documents qui sont ici et euh, on va lui donner la réponse, dans le fond, dans, dans la vidéo pour la première question. Donc, on va lui dire, bien, tel document porte sur les besoins des nouveaux secteurs industriels, la stratégie de certaines entreprises, un impact, puis on va même l'aider, dans le fond, dans la vidéo de modelage à relever les faits pour chacun de ces documents-là. Dans un deuxième temps, bien, on va augmenter un peu le niveau de difficulté. Dans ce cas-ci, on ne va pas lui dire quels documents sont associés à quels énoncés. Il va falloir qu'il lise les documents, puis ensuite, de ça, qu'il détermine par lui-même. La rétroaction automatique nous permet de le guider ou de le rediriger rapidement s'il n'y a pas la bonne association. Donc, un degré d'autonomisation de plus. Puis là, une fois qu'il aura fait la bonne association, il pourra le prendre en note dans son cahier de traces, mais ça va être par lui-même, donc pas comme dans le mode ça va être par lui-même qu'il va devoir relever les faits. Finalement, bien, la dernière, avec le degré de difficulté le plus élevé, c'est euh, de présenter, même chose, une question avec des liens de causalité, pas énoncés, mais là, c'est de discriminer les documents euh, pour permettre de conserver ceux qui euh, permettront de répondre à la question. Donc, on va quand même lui donner une rétroaction, une rétroaction automatique sur les documents à conserver, mais c'est lui qui va devoir faire l'association et ensuite euh, relever les faits. Donc, ici, c'est un bon exemple là, de gradation, comment cibler une opération intellectuelle, euh, montrer qu'une gradation, puis ensuite de ça, revenir sur les, euh, les changements, donc, plus liés à la question d'enquête, la prise de notes qui vont permettre un Je vais terminer le, le partage d'écran avec cette section-là. Là, on a fait, bon, on a caractérisé la deuxième phase. On a regardé ses impacts euh, économiques en mettant l'accent sur l'OI et établir des liens de causalité. Puis là, on va finir, ben, dans le fond, avec quels sont les changements là, pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, encore une fois, du contenu. Beaucoup d'iconos hébergés directement sur nos serveurs dans la meilleure qualité possible. Ici, une petite question de rétroaction automatique. Pour simplement bon, voir si euh, celle-là porte sur des connaissances antérieures, sur les conditions de vie au 19e siècle. Vidéo de style documentaire. Donc, avec extrait d'archives. Et un autre cahier de traces. Euh, si l'élève écrit sa réponse, c'est un exemple de rétroaction qui est fourni par le cours de gouvernement social, donc juste pour le guider. Puis si je bascule du côté de l'enseignant, on va voir que le cahier de traces, bien, ici j'ai l'ensemble des chapitres de la période. On peut voir si les élèves ont répondu ou non à l'ensemble des questions. Bon, là, j'avais donné l'exemple de la question 10. L'enseignant va pouvoir modifier. Bon, petit problème de connexion. En fait, c'est ta session, c'est ça, c'est juste expliquer aux gens, c'est que la session de Pascal, elle s'est fermée, elle est fermée euh, toute seule, c'est plus qu'une heure qui était connectée. Oui, c'est ça. Bon, je vais prendre le temps de le faire, de me reconnecter, je vais passer. Je vais montrer le, le résultat final, puis revenir un peu aux outils d'accompagnement. Donc, on a vu les contenus, on a vu euh, les outils d'accompagnement pour la rétroaction automatique, mais aussi pour la prise de notes. Et là, dans un chapitre, du côté de l'enseignant, « Choisir le chapitre sur la vie économique », va pouvoir voir la note que l'élève aurait laissée ici, la réponse suggérée donc, par le récit de l'univers social, puis ensuite de ça, formuler sa propre rétroaction. Donc, voici, là, j'ai quand même pris le temps de montrer une séquence d'apprentissage un peu de A à Z. Pour mentionner que bien, en plus des outils d'accompagnement de rétroaction, il y a des outils de révision, donc le cahier de traces, on peut l'imprimer avec les questions, les réponses et les rétroactions. On peut avoir accès, dans le cours, l'élève aura accès à des vidéos de synthèse, donc ceux des enseignants et des enseignantes qui ont contribué, des infographies interactives et des banques de questions. Même chose au niveau de l'évaluation et des, des évaluations formatives qui prennent la forme ministérielle avec des dossiers documentaires. Euh, les évaluations formatives, nous, on suggère évidemment euh, les productions finales, donc les, les questions, les réponses à la question d'enquête. Et les euh, projets technos, euh, puis on fournit aussi des évaluations synthèse à chacune des fins de période, mais toute cette pondération-là est modifiable au choix de l'enseignant. Il va y avoir des outils de communication, donc une messagerie instantanée, des notifications pour euh, garder le contact avec les élèves et à venir, bien, un tableau de bord dans lequel l'élève euh, va pouvoir suivre sa progression dans le cours et le volet enseignant du tableau de bord qui permet de euh, donner un aperçu autant des notes que du progrès de chacun des élèves. Donc, euh, merci pour votre présence, votre écoute, puis euh, je repasse la parole à Steve. Donc, euh, merci Pascal. Donc, euh... L'idée, c'était vraiment de vous proposer un survol du cours, présenter aussi les nouveaux contenus qui sont euh, à venir. Euh, très honnêtement, je suis assez fier de ce qu'on a fait. C'est monumental comme travail. Euh, monumental parce que bon, ça demande à la fois un élément euh, d'un point de vue didactique et pédagogique, une réflexion à avoir parce que bon, il, il s'agit d'un cours en ligne, ce n'est pas la même chose, n'est-ce hein, pas? Puis une partie autonome dans ça mais aussi euh, toute la recherche qui a été faite par euh, l'équipe, le design pédagogique et compagnie. Les vidéos aussi qui sont, je pense, d'une grande qualité, là, qui euh, ajoutent là, au, au contenu. Puis, ben le jeu qui, euh, Charles, est avec nous, ben, donc qui est travaillé par Charles. Donc, euh, vraiment, là, tout ça, c'est, en fait, c'est pas, euh, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que, bon, je pense que c'est un cours qui euh, mérite votre attention, qui mérite aussi que, dans le fond, vous puissiez voir si c'est possible de l'utiliser dans votre centre de service et tout ça. Donc, pour la suite, on, va, on a plusieurs questions qui ont été répondues, je pense, dans le chat. Maud a contribué aux, aux réponses. Donc, euh, et euh, on va se garder peut-être un petit temps à la fin là, pour pouvoir répondre à certaines questions plus précises. On voulait aborder avec vous un élément qui porte plus sur l'installation, donc euh, juste pour que vous puissiez avoir un, un aperçu, dans le fond, des, euh, de ce que ça implique euh, pour un, un centre de, de service, parce que, bon, si vous êtes, par exemple, ça dépend de votre posture, si vous êtes conseiller pédagogique récit ou disciplinaire, bien, vous avez apporté un peu euh, euh, le dossier auprès de vos euh, centres de service pour leur dire, bien, il nous faut, dans le fond, ce cours-là à l'intérieur et euh, voici, dans le fond, euh, ce qu'on a besoin d'un point de vue technologique à déployer. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a la structure euh, déjà en place? C'est le cas pour plusieurs centres de service, comme je vous le disais. Si vous êtes un enseignant et vous voulez avoir accès à ce cours-là, vous avez une, encore là de la représentation à faire auprès peut-être de votre conseiller pédagogique et disciplinaire et dire « euh, je pense que ça serait intéressant euh, d'avoir accès à ce cours-là pour telle raison d'un point de vue didactique et pédagogique, moi ça m'aiderait » et euh, dans le contexte justement de la COVID, bien, je, ça pourrait être intéressant ou dans le contexte plus particulier parce que je vous rappelle que ce cours-là était designé d'abord pour des élèves en sport-études malades ou des élèves qui sont à travers le monde pour différentes raisons et qui ont des horaires atypiques, ben, c'est peut-être dans ce contexte-là euh, que ça peut être utilisé. Mais euh, là, on voulait vous montrer un peu l'élément plus euh, technologique pour vous expliquer un peu euh, rapidement l'idée. Là. là, on ne veut pas vous montrer comment installer Moodle. Ça, c'est vraiment qu'on mette ça clair. Il faut juste euh, voir un peu c'est quoi l'élément technologique qu'il faut. Voilà. Moodle est un logiciel libre, donc gratuit. Ce qui ne le dépasse, c'est les serveurs, c'est le temps humain d'installation. Puis le cours aussi, vous pouvez l'installer gratuitement. Donc Steve, est-ce que tu euh, peux ouvrir ta caméra ou ton micro pour euh, nous, euh, justement, Steve, donc, je vous présente Steve Chanel qui est euh, de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Euh, on y a parlé la semaine passée, je suis en train de l'installer ». Donc, on voulait voir euh, comment ça s'est passé, Steve. Bon, euh, tout d'abord, ben, j'ai un petit meilleur coup de pas à faire. Au début, quand il parlait du jour ici il allait monter un cours Moodle, là, je pensais des petits textes à lire avec des petites questions. Et au fur et à mesure que les exercices, les activités, le Moodle a pris à vie, j'ai découvert, oh, des interactions, des choses comme ça, c'est vraiment un wow, donc félicitations euh, au récit de l'univers social, puis aussi au récit FAD, c'est vraiment, vraiment du beau travail. Euh, nous, on a commencé, le Moodle, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'avait commencé, le cours FAD au niveau vraiment de, du récitus, donc l'univers social, l'histoire de Cap, ça date de la semaine passée, et la dernière, dernière petite touche a été mise ce matin. Donc, c'est vraiment comme, si comme il mentionnait, quand c'est récent, c'est très récent. Hey, pour vous donner une idée au niveau de l'installation, le technicien qui le fait, c'était vraiment sa première installation à vie. Donc, si je parle d'un certain temps, donc si dans votre commission scolaire ou centre de service scolaire, euh, il y a quelqu'un qui est habitué de le faire, donc ça ne sera pas le même temps, ça va être plus court, mais ça va donner quand même une petite idée par rapport à ça. Euh, on a commencé par un Moodle test pour faire des choses comme ça, donc on a vérifié certaines choses, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup d'ajouts, euh, puis on a déjà un Moodle qui est en formation professionnelle et en FGA. Donc, là, on se demandait. Les deux auraient pu très bien s'intégrer ensemble, mais on a pris la décision de garder la FP, la FGA de leur côté et nous de repartir avec un nouveau Moodle. Euh, L'avantage majeur qu'on voyait par rapport à ça, c'est vraiment de dire s'il y a une mise à jour à faire. Ce qu'on avait des contraintes avant, c'est qu'il fallait quasiment les faire fin juin, début juillet, parce que dans la semaine de relâche, la FP, formation professionnelle, avait des cours en formation continue, donc on ne pouvait pas faire des mises à jour. Quand je parle de mise à jour, c'est vraiment de Moodle de façon générale. Euh, des mises à jour, donc c'est problématique, donc on a décidé de le faire séparément. Donc, c'était plus simple pour nous, pour vous, ça va être de simplement déterminer le, plus value de déterminer la plus-value d'un bord ou de l'autre, mais de notre côté, on trouvait ça intéressant d'avoir le secteur jeune, formation à distance, euh, de notre bord à nous, des choses comme ça. Euh, première petite chose, on parle de l'installation de base, hein, Pour vous donner une idée, on parle vraiment d'à peu près cinq jours pour le technicien, encore là, c'est le même technicien que tantôt. Il a parti d'un Moodle donc, qui n'existait pas du tout, il en a créé un, donc cinq jours pour quelqu'un qui commençait. première installation. Donc, j'ai demandé pour un technicien qui aurait déjà fait des installations, on peut parler de trois jours. donc de façon générale. Et si en plus, vous partez du Moodle qui existe déjà à votre CS, donc vous diminuez encore ce temps-là au niveau d'installation, mais si vous partez à zéro, on peut parler à peu près de cinq jours sans aucun problème par rapport à ça. La particularité de ce cours-là, tout le côté « wow » qu'on a fait, c'est beaucoup de plugins. Quand on parle de plugins, dans le fond, c'est des ajouts de modules. On, on parlait de la fameuse H5P qui mettait beaucoup de choses, d'interaction à l'intérieur. Si on peut parler de quatre heures, c'est quatre heures d'installation. Et le technicien qui le fait, c'est simple, c'est que le récit de la FAD a des procédures. Voici l'installation, même s'il si était à ses débuts. Il y a eu de l'accompagnement, bien sûr, du récit FAD, mais euh, la procédure, il l'a suivi. Et il a quand même passé une étape après l'autre des choses comme ça. Il y a beaucoup de petits paramètres à vérifier, des choses comme ça, pour être certain. Et ceux qui connaissent un petit peu, euh, si on parle de plugins, il y en a qui sont dans Moodle tel quel, mais il y en a qui ont été construits pour le récit. Donc, c'est peut-être un peu plus de paramétrage, des choses comme ça. Mais sinon, il s'en est quand même très bien sorti. Donc, quatre heures, il le fait, des choses comme ça. Euh, je regarde un petit peu. Bon, suivi, euh, le euh, dans le fond, comme je mentionnais, c'est le protocole du récit qui a suivi des choses comme ça. Donc, ça a quand même bien été il a été bien accompagné. Je dirais peut-être l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on ne l'a pas installé il y a six mois, six mois, huit mois, ou qu'il y a peut-être eu peut des mises à jour à faire, des petites problématiques. Donc, on est arrivé avec quelque chose qui était plus fini, on a pu se permettre de l'installer et d'arriver avec quelque chose de très bien. Euh, on a reçu le cours, euh, vraiment le, le fichier du cours la semaine passée, et c'est environ euh, une heure d'installation, on a suivant, suivant, suivant, ce n'a pas été la chose complexe, puis même ce matin, à cause de quelques plugins de modules d'ajout dans le fond, on l'a réinstallé ce matin, ça a pris à peu près 20-25 minutes là, puis encore là, c'est le temps d'installation, le technicien n'était pas là devant son écran pour vérifier. Donc, il a parlé d'une heure d'installation par rapport à ça. Ce qui fait que côté technique, là, je dirais pour les services informatiques, autre que des petites mises à jour, des choses comme ça, je dirais l'ensemble du travail, en tout cas une bonne partie du travail a été fait. Si on rajoute le cours, là on parlait de, du cours d'histoire, si on parle de mathématiques ou d'autres choses, je ne sais pas beaucoup de temps, là. ça va être le un heure d'installation, des choses comme ça, quelques paramètres de base, des choses comme ça. Donc, les autres cours que votre S Foudra qui installe, parce que ce n'est pas seulement un cours d'histoire, c'est lui qu'on entend parler ce matin, mais il va y avoir d'autres cours qui vont se rajouter. Donc, quand vous allez avoir votre pitch de vente à faire, euh, c'est simple, c'est qu'en réalité, ça peut être utile en maths, ça va être dans les matières de base, ce que je crois, bien, les matières euh, qui vont être sanctionnées par l'histoire, euh, en tout cas, des autres mathématiques, d'autres matières par rapport à ça. Qu'est-ce qui reste à faire? Comme j'ai mentionné, il est installé depuis à peu près ce matin, j'ai vérifié, de l tout ce que j'ai vu tantôt à l'écran, je l'ai vu ce matin sur mon propre Moodle CS ici, euh, c'est vraiment des véritables tests. là. Donc, j'ai vérifié quelques traces, ça fonctionne, des choses comme ça, il n'y a aucun problème, ça va être vraiment en début de septembre avec des enseignants, quelques élèves pour vraiment vérifier si l'enregistrement c'est bien, des choses comme ça, mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, il n'y a aucun problème par rapport à ça, euh, ce qui est plus du domaine de l'informatique, c'est vraiment le soutien aux enseignants qui va demeurer pour maximiser l'outil, des choses comme ça. Mais jusqu'à présent, ça a l'air très simple. Je pense qu'un enseignant avec un minimum d'accompagnement pourrait l'utiliser sans aucun problème. Et ce qu'on n'a pas expérimenté, parce que je crois que là aussi que le cours il est fait pour, une fois qu'on l'a dans notre CS, on peut le redistribuer à certains enseignants, on le redonne aux enseignants et qu'eux autres pourront mettre peut-être leur grain de sel à l'intérieur de ça ici. Donc, ça va être de redonner le cours, encore là c'est un petit côté technique qui est quand même assez simple. Dans le fond, on copie le cours pour les autres enseignants et après ça, chacun va le mettre à son image. Donc, ça devient vraiment un cours plus personnel des choses comme ça. Euh, ça a été moins complexe qu'on pensait. Au début, ben, le technicien, vu qu'il ne connaissait pas Moodle, on disait « Oh, ça va être complexe ». Mais avec les procédures, puis comme ils ont mentionné tout à l'heure, Moodle, c'est très utilisé dans, au niveau mondial. Donc, il y a une énorme, toute la paperasse possible pour installation des choses comme ça, il y en existe incroyablement. Donc, c'est pour un technicien en informatique, c'est loin d'être quelque chose de complexe. Donc, si votre dirigeant, peu importe, dit que, euh, que l'installation est impossible parce que ça demande trop de ressources, dans le fond, quelqu'un habitué, c'est trois jours, quatre jours, pour plein de choses, puis euh, ça a été mentionné, dans le contexte de la pandémie, dans le contexte qu'on a besoin de formation à distance, dans plusieurs petits contextes, ça demeure quelque chose que je considère qu'ils vont accepter sans aucun problème. Je suis de voir, de façon générale, c'est ça. Il nous reste quelques petites choses à faire, mais très minimes par rapport à l'installation. Qui fait qu'il y a une semaine le cours n'était pas installé du tout et ce matin c'est installé, c'est fonctionnel. Merci, ça résume un petit peu les petites choses qu'on a eues, ouais. Merci vraiment. Ça fait plaisir. Euh, on ne s'était pas parlé donc euh, veux, euh, je te heureux, Je ne sais pas dans le fond ce que es, comment ça avait été donc je te heureux d'apprendre que c'est pas. Euh, c'est pas si sorcier que ça. Puis bon, je pense que c'est un des éléments essentiels aussi euh, d'installation. Puis je suis content que tu t'es pris quelques minutes, là. Euh, en fait un pour documenter le temps que ça a pris, puis prendre quelques minutes ce matin pour nous expliquer. Là. Je pense que c'est un des éléments qui peut être un frein peut-être dans les centres de services. Donc, euh, vraiment, là, merci, euh, Steve. Puis encore là, le on, on rappelle… Faut, on pourrait le, docu oui, on le documenter un peu plus. Bien, d'un autre côté, pourrait... là, c'est vraiment quelques informations que j'étais allé chercher, mais on pourrait documenter vraiment plus au niveau de l'installation pour euh, pouvoir partager par la suite. Là. Super. Puis on rappelle que je l'ai mis dans le chat, là, c'est enarecifade.com. Dessus, vous allez avoir toutes les procédures dont parlait Steve pour l'installation. Euh, puis bon, euh, aussi un support de la part euh, de euh, l'SNFAD, donc le Service national de la formation à distance. Euh, donc ça, c'est vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on vous envoie pour se finir, donc vous avez euh, du support euh, à, sur ce plan-là. Euh, je veux juste terminer la, la présentation avant qu'on prenne des questions euh, peut-être plus ouvertes euh, de la part des gens. Euh, vous dire que euh, le, il s'agit aussi d'un projet de recherche. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est un projet pilote, vous voulez faire partie du projet. On dit projet pilote parce que, bon, euh, on est en appropriation tous. Puis, bon, euh, il, y a, il y a quand même un, un, une part de, de recherche et développement dans ça. Hein. On, on apprend rapidement à faire de la formation à distance, mais il faut euh, quand même euh, nommer les choses telles qu'elles sont. Mais aussi, on a un projet de recherche qui est une autre affaire. Donc, qui euh, permet de suivre des élèves, suivre des enseignants de différentes commissions scolaires. Donc, les commissions scolaires sont déjà identifiées. Ce projet de recherche-là se fait avec euh, Alexandre Lanois. Ça donne que Alexandre a travaillé sur le cours au départ et est maintenant chercheur à l'Université de Montréal. Donc, vous voyez un peu l'intérêt d'avoir quelqu'un de la recherche qui va suivre, interroger et justement questionner. Euh, l'utilisation. Et aussi, ben, c'est une recherche-action, donc il va nous proposer aussi des, des améliorations au cours. Donc euh, ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Donc euh, je pense que c'est un ajout vraiment intéressant, puis on connaît bien Alexandre, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Ensuite de ça, euh, peut-être dire, euh, je vais vous mettre ça quand on va prendre les questions commentaires pour terminer l'atelier, vous dire que si vous avez des questions et c'est aussi préciser que c'est aussi notre intention, pendant l'année scolaire, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'offrir un soutien pédagogique et disciplinaire à l'utilisation du cours alors, on ne sait pas encore quelle forme tout ça va prendre. Euh, C'est euh, un élément qu'il qui faut euh, déterminer ensemble, mais ça pourrait être, par exemple, quatre euh, webinaires comme ce, ceux-là, euh, puis bon présenter un peu la période, l'intention, les différents chapitres, puis prendre les questions euh, dans un premier temps, tout ça. Il y a un accompagnement aussi des conseillers pédagogiques, un accompagnement des euh, récits locaux aussi qui peut être fait pour l'utilisation du cours comme tel. Donc, c'est un premier soutien, justement. Euh, puis, toute question qui touche de pédagogie et didactique, donc le cours compte comme tel, vous pouvez écrire un info -istus. Et si vous avez des questions plus sur mettons, les, les stratégies d'enseignement à distance sur les, aussi l'installation des les, les éléments techniques, donc pédagogiques et techniques, bien là, c'est vraiment d'aller sur le site NRECIFAN pour euh, avoir cet accompagnement-là du point de vue des, euh, du, service national, de la, euh, du service national de formation à distance. Peut-être dire un élément qu'on a oublié, euh, qu'il euh, y a d'autres récits euh, nationaux qui ont développé des cours, euh, vous allez voir sur euh, NA Récifal, vous allez avoir un cours sur euh, les langues, donc en anglais, euh, qui est disponible par le Récit euh, euh, national euh, des langues. Il va y avoir un cours de français aussi qui va être disponible en septembre. Euh, il y a maths, sciences, je ne sais pas quand, mais euh, dans l'année qui va être euh, possible. Puis, euh, vous avez aussi tous les cours de la CSBE donc, euh, qui, sont, qui ont été développés depuis 10 ans, qui peuvent être téléchargés et installés sur votre serveur euh, Moodle. Donc, il y a une offre là, je pense, intéressante, allez voir. Donc, l'installation ne se fait pas seulement pour un cours d'histoire. Cette installation-là, elle est aussi possible pour différents cours. Donc, c'est une offre, je pense, multidisciplinaire euh, qui est euh, disponible. Puis, euh, euh, voilà. Donc, c'est un élément qu'on a oublié. Donc, voilà. Est-ce que euh, je prendrais des questions? Ça, ça, ça mettrait fin peut-être à l'atelier. Je vous remercie beaucoup, vraiment. On essaie de faire euh, ça en une heure en termes de présentation. On est en prolongation, à euh, les 10 heures. Donc, si vous avez des, vous avez des questions, interrogations auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, euh, on reste euh, justement à, en ligne. Donc, histoire de deux, non, il euh, n'y a pas de... C'est ça, nous autres, on a travaillé sur le cours d'histoire de quatre, c'était la priorité qui euh, était euh, identifiée par le ministère. La grande question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il va en avoir un histoire de trois? D'après moi, c'est la suite logique. Il y a une question, une main qui est élevée. Merci à l'équipe, vraiment, qui a travaillé là-dessus. Là. C'est une équipe, euh, je vais dire, multidisciplinaire. Euh, qui vient de différents horizons, puis euh, c'était nécessaire pour la création de ce type de cours-là, euh, des gens qui sont à temps partiel pour la plupart, à temps plein pour certains, donc euh, vraiment on a essayé de, de varier euh, les, euh, les collaborations. La semaine dernière, j'étais à Québec, là, on a pu euh, sortir de, de Montréal pour aller filmer avec Jimmy Grenier et euh, euh, Mathieu Mercier, euh, donc euh, justement qui est descendu de rivière du Loup pour euh, justement faire une capsule euh, vidéo, donc euh, vous avez une représentativité intéressante. Euh, aussi de la un propre de l'aval la semaine passée. La semaine, dans deux semaines, je m'en vais à Drummondville, prof du Centre-du-Québec, qui va nous faire une capsule sur euh, la Confédération canadienne. Donc, vous allez pouvoir euh, consulter le cours. Donc, euh, si vous êtes sur ENA Récifal, donc vous pouvez, euh, maintenant je m'en viens ici, sur l'adresse principale, euh, vous allez avoir possibilité d'avoir une formation, donc une programmation qui est fournie par Récifal depuis quelques temps. Euh, donc, euh, vous pouvez consulter des vidéos qui sont déjà existantes sur bon, les stratégies de formation à distance, mais aussi d'utilisation de Moodle, donc euh, vous avez déjà des contenus qui sont disponibles de formation, vous pouvez consulter euh, les modules donc si vous voulez voir de quoi ça a l'air naviguer dedans, voir un peu l'ergonomie du cours, bien c'est ici et les procédures de téléchargement pour les services technologiques donc euh, c'est vraiment très clair, c'est bien, bien beau travail de la part du récit formation à distance, donc si vous êtes enseignant, j'imagine que c'est cette partie-là que vous allez vouloir voir donc vous cliquez sur module. Et vous voyez ici, bien, vous pouvez y accéder à visiteurs, en, en s'inscrivant visiteur, visiteur. Et ensuite de ça, bien, je vous parlais de deux cours des services nationaux, donc un en anglais, en histoire, et c'est ici que vous allez pouvoir consulter le cours une fois que vous êtes connecté avec visiteur, visiteur. Et sinon, vous avez les autres cours du, euh, de la vosette chemin qui sont disponibles. Vous voyez, il y en a plusieurs en français. Euh, aussi en histoire, donc un cours de rattrapage, euh, un cours de, de, de cours d'été qui était disponible là, depuis quelques temps et qui était fort utilisé là, de la part de plusieurs commissions scolaires, donc qui est maintenant disponible. Donc, euh, et ça, tout ça gratuitement de d'avoir euh, beau cette chemin, on les remercie beaucoup. Donc, euh, voilà pour le, pour le petit tour d'horizon pour la navigation dans Récifal. On reste quelques minutes si vous avez des questions et je vous rappelle qu'on est dans la période de questions, d'interrogations. Peut-être que vous êtes en train de naviguer à l'intérieur d'enaricifab.com pour euh, justement vous familiariser un peu avec la connexion et euh, consulter des modules de cours. Donc, on reste euh, en ligne quelques minutes pour euh, répondre à vos questions euh, si vous en avez. Donc, euh, si vous avez du temps, je vous conseille d'aller à cette page. Vous connectez à visiteur-visiteur, avec visiteur-visiteur, les indications sont inscrites dans le haut de la page. Et ensuite de ça, ben, cliquez sur « Histoire du Québec et du Canada » pour accéder au cours. Sur les Chromebooks, Steve oui, donc, euh, Annie Marois demande si ça fonctionne bien. Oui, eh euh, c'est euh, une base web, donc euh, je ne vois pas pourquoi il y aurait des difficultés. Euh, tiens, je vais faire euh, l'expérimentation euh, prochainement, mais je, tout est web-based, donc. Euh, ça va fonctionner, en fait. Il n'y a, a rien à installer du point de vue d'usager. Donc, euh, pas Et de soucis aussi, de euh, même les, les euh, pour consulter le cours, là, il, il est conçu en, en responsive. Donc, euh, version euh, pour les tablettes aussi, là, on peut consulter les différents contenus sur une tablette. Donc, c'est pas mal sûr qu'il n'y aura aucun problème avec un Chromebook. Oui, effectivement. Il y a même des bouts du cours qui vont être disponibles, euh, consultables par euh, téléphone. Ce n'est pas tout, toutes les parties du cours, donc il y a plusieurs euh, segments qui sont quand même difficilement accessibles, là. puis faire un cours d'histoire de 4 euh, sur votre téléphone, je ne vous le recommande pas. C'est peut-être à petite dose des fois, mais pas au complet. Non. Merci Étienne. Étienne confirme que ça fonctionne sur Chromebook. Merci. Donc, ça mettrait fin à l'atelier. Bon, encore là, euh, s'il y a une dernière question euh, que vous avez en ce moment, euh, n'hésitez pas à la poser. Euh, puis bon, encore là, ça sera accessible sur YouTube, sur la page que je vous ai donnée précédemment. Et euh, je vous tiens à remercier à la, la présence de Steve Chanel, la présence d'Étienne, Yvon qui était là, et euh, mon collègue Pascal, ainsi que toute l'équipe euh, FADRE ici, Univers Social, qui était présente. Merci à vous. Salut Eric. Bonne journée.